Je pense qu'on est passé maître dans la conquête du pouvoir, mais nous restons des analphabètes lorsqu'il s'agit de le partager. Pas le partager pour le partager de manière euh, compatissante ou autre, c'est parce que tout simplement qu'une bonne décision, c'est le fruit de l'intelligence collective. On a décidé de décider ensemble. La démocratie, c'est l'affaire de tous. C'est de permettre aux différents points de vue de se fertiliser, de, de, de se donner le temps de mettre sur la table les désaccords pour construire progressivement des accords et construire progressivement des compromis dynamiques qui vont dans le sens du mieux vivre ensemble. La philosophie, c'est comment fertiliser des points de vue différents. Ça, c'est pour moi la dimension la plus aboutie de la démocratie. Ce n'est pas l'affrontement, c'est la fertilisation des points de vue différents. On a travaillé à une forme d'écosystème dans notre commune, qui essaie de valoriser, d'épanouir les trois grandes fonctions démocratiques, celle de, de, de la délibération, comment retrouver le sens du débat et dans le respect de la parole des, des uns et des autres, comment élaborer ensemble des propositions, c'est comme cette fonction qui est le plus oubliée en France, et puis comment s'impliquer. Pas seulement s'impliquer par une décision politique, mais l'implication touche autant les organisations, les associations, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. Et quand je parle de citoyens, c'est de dire des personnes porteuse et partie prenante du bien commun. Et cette question elle me porte vraiment l'idée qu'on est parmi les gens, qu'on est de passage, euh, et que l'important, c'est d'avoir pu, euh, non seulement faire pour, mais avec les citoyens. On a essayé de travailler sur euh, des séquences que j'appelle les Olympiades de la démocratie, ou les temps forts citoyens, où on met le paquet sur, là, prenons le temps, euh, chacun d'entre nous, de voir Qu'est-ce qu'on veut de, Quelle est la vision de notre ville C'était en 1998, c'est « Parlons ensemble notre ville ». Et pour susciter l'intérêt des habitants sur le questionnaire qui a été posé, je me suis moi-même déplacé en porte-à-porte -porte du mois de mai au mois de septembre. En essayant de prendre en compte les petits problèmes du quotidien, on est à trouver des réponses. Et en contrepartie, j'ai demandé aux habitants de « Voilà, moi je viens à l'écoute et ça, c'est le symbole de la ville qui veut être réactive ». Mais en même temps, soyez partie prenante de la ville et donnez-nous votre avis sur l'avenir de la ville. Et c'est aussi l'idée de permettre ou de créer les conditions pour que chacune et chacun de notre commune puisse être copropriétaire de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision. Et puis en 2004, c'est sans doute le, le, le moment le plus important et je, évidemment il a fallu beaucoup de maturation en équipe de réfléchir à ça. C'est pas venu comme ça. Hein. Euh, nous avons lancé les états généraux permanents de la démocratie. Et ce qui est important, c'est la permanence. C'est l'idée de dire que la démocratie, c'est pas un coup ce pas juste un bulletin de vote, euh, ce n'est pas une opération de communication, c'est permanent. C'est-à-dire que tout projet doit être susceptible de faire l'objet de séquences démocratiques où on associe les citoyens, les experts et les différentes ressources de sens. Donc euh, cette dimension d'état généraux permanent de démocratie inaugurait l'idée que désormais la démocratie sera continue dans notre ville. Et en fait, ça rejoint la réflexion d'Anna Arendt, c'est que la, la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle est naissance, elle naît. A chaque fois qu'il y a un sujet, ça doit faire l'objet d'une séquence démocratique. En 2011, nous avons voulu décliner localement le pacte civique qui professe en fait qu'il n'y a pas de transformation durable s'il n'y a pas l'engagement à la fois des politiques, des citoyens et des organisations. Donc ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est donc les temps forts que nous avons réalisés. <musique> Ensuite, dans le quotidien, il y a des outils. On a engagé plein d'outils le jury citoyen, conférences du consensus, forum ouvert, diagnostic en marchant. On a utilisé quasiment tous les outils possibles sur le, sur le plan de la démocratie-construction. Donc parmi ces outils, euh, c'est la création des, des conseils participatifs. Dans, dans nos réflexions, dans nos allers-retours entre le temps de réfléchir et le temps d'agir, entre le temps du silence et le temps de l'engagement, c'est important que les politiques se donnent du temps de silence, qui est parfois anxiogène, mais c'est l'occasion de, de, de, de revisiter ce qu'on fait. Eh bien, dans ces pérégrinations-là, on a construit un, un outil qui s'appelle le, le conseil participatif, qu'on crée à partir d'une réunion débat institu, instituante. Euh, on crée un conseil participatif qui sera euh, celui qui va porter la coproduction des propositions. C'est-à-dire, on réunit euh, à la fois un collège d'habitants, volontaires ou tirés au sort, pour chaque projet et hein. la composition, il faut qu'elle soit plurielle pour permettre un débat qui régule. J'observe d'ailleurs qu'il y a aussi un rituel politique. Lorsque les conseils participatifs font des propositions conclusives, elles sont invitées, ils sont invités, les représentants des différents collèges sont invités au conseil municipal, dont je suspends la séance pour qu'ils puissent exprimer leurs travaux et, et c'est la base de ces travaux que nous délibérons. Pour moi, c'est très important. Il faut, il faut avoir un impact réel entre euh, la, la séquence de, de construction la séquence de concertation et la séquence de décision. Et je sens que cette, cette nécessité d'associer en permanence sur tous les sujets, pas seulement par humilité, mais par souci de l'intelligence collective, par souci de, de si on veut bien décider, il faut entendre l'expertise d'usage du citoyen, il faut entendre l'expert technique, il faut entendre celui qui a du sens, il faut entendre des personnalités qualifiées. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on ne s'est pas trop planté dans les projets qu'on a, qu a mis en œuvre et dans les investissements qui ont été les nôtres. Ça, c'est pour mieux dessiner ensemble. C'est important, ça mobiliser les gens dans l'idée d'une démocratie lente, d'aller au fond du sujet, d'une démocratie interactive, d'une démocratie édifiante dans ces conseils participatifs. Comment je passe du jeu responsable au nous solidaire Comment passer du cas particulier, le mien, à l'intérêt général Comment passer de la culture de l'immédiat au long terme C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les générations qui sont à naître, qui sont déjà nos frères aujourd'hui. Et voilà, et donc ça change. Le rôle du politique, c'est qu'on ne fait plus pour les habitants, on fait avec eux. On n'est plus dans un face-à-face -face infantilisant, mais dans un côte-à-côte -côte coproductif. On n'est plus dans le tout ou rien, mais dans le plus ou moins. Les Olympiades de la démocratie, 43% des habitants ont répondu. Ça veut dire que 43% des foyers ont consacré une demi-heure à réfléchir à l'avenir de la ville. Si ce n'est pas ça la démocratie construction, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est important que des moments comme ça... On a eu 40 conseils participatifs pour 40 projets différents, 700 habitants différents sur 10 ans. Ceux qui s'engagent, s'engagent vraiment d'une manière désintéressée. Il y a des gens qui se révèlent dans, dans le processus de, de discussion, dans le processus d'élaboration, et qui, euh, je pense, qu en sorte, qui, qui, qui, qui, qui sont différents quand on rentre, quand on sort. Le point d'étonnement, c'est qu'il y a vraiment une logique de transformation sur le regard de la vie publique quand les gens sont acteurs. permettre aux gens d'être autonomes dans leur projet. C'est ainsi qu'est né un projet associatif, l'Eched, un restaurant éco-citoyen, avec une association qui est venue voir est-ce qu'on peut squatter un bâtiment, un vieux bâtiment industriel, pour y mettre un lieu de rencontre. Après, ils sont venus voir la mairie pour dire est-ce qu'on pouvait réhabiter ce bâtiment. Gros débat en municipalité, et on a ajouté au débat d'orientation de mandat 1,5 million d'investissement pour réaliser ce bâtiment. Au total, c'est une association... On est en écoute de ce projet, avec 17 emplois créés, un restaurant associatif, une épicerie bio, un terrain mis à disposition pour euh, alimenter euh, avec euh, une agriculture euh, urbaine, enfin bref, un projet euh, qui s'inscrit dans le logique de, de Pierre Rabille, enfin, euh, toutes les choses qui a du sens et qui est devenu maintenant un lieu de rencontre de, de l'agglomération. Autre élément, on vient de mettre à disposition d'une association d'Ecofab Lab, euh, un bâtiment communal pour que les gens puissent à rentrer dans cette, dans cette logique d'être acteur du recyclage, d'être dans l'économie fonctionnelle et solidaire. D'abord, je pense dans ma vie personnelle à une prise de conscience d'une forme de, de fragilité, et qui m'a permis de m'appréhender peut-être plus humain. Et donc, ça m'a permis de travailler un rapport plus modeste au pouvoir, de me dire que finalement, l'élu que j'étais à conquérir le pouvoir c'était une forme de... de C'était En réalité, je pensais être fort et en réalité, j'étais plutôt faible parce que j'ai besoin de pouvoir pour avancer. Alors que en réalité, quand on arrive à mieux partager, on est dans le courage d'être, donc plus vrai et plus fort. Donc c'est cette dimension d'une forme de retournement personnel qui m'a beaucoup, beaucoup changé le regard sur la vie publique. L'idée qu'il y a quatre valeurs fortes, comment créer les conditions d'une société créatrice de sens et, et manque tellement de sens dans notre société, de sobriété, de justice et de fraternité. Ça, pour moi, ça nous porte ça. Et, euh, et ça nous porte dans la déclinaison de, des projets à, à mettre en œuvre dans notre commune au quotidien. Quand euh, on a lancé sur l'agglomération le plan climat énergie territorial, et quand je le traduis dans le plan local d'urbanisme dans ma commune, c'est simplement la conviction de dire que ma commune est un coin de la planète et que nous sommes tous co-responsables de la survie de la planète et donc des êtres qui sont à naître. Ce que j'observe à la fois au niveau local et au niveau national, notamment à partir de notre pays, c'est que si on n'arrive pas vraiment à construire des compromis dynamiques, des compromis qui nous fassent avancer notre société, c'est que nous restons trop souvent dans l'entre-soi de chaque culture. Vous avez des spécialistes de la culture de l'utopie qui vont faire des super bouquins, de beaux discours, mais ne s'engageront pas. Vous avez des gens qui s'indignent, mais qui ne veulent pas prendre en compte le principe de réalité. Et puis vous avez des gens qui s'engagent, mais à force de s'engager dans le cumul de mandats, ils ont oublié tout début, de début, d'indignation et d'utopie. Le désir de participation, il faut, le, il, faut le, il faut le susciter. Il est sans doute en nous, mais pour plusieurs raisons, notamment le manque de temps, mais aussi le manque de confiance en soi. Les gens ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas dans la durée. On est plutôt dans, une, dans un zapping. Il y a toute une question sur laquelle on n'a pas porté notre attention, c'est la question de l'ingénierie démocratique. On est très fort dans l'ingénierie de bâtiments, dans l'ingénierie hydraulique, tout ce que vous voulez, mais pas dans l'ingénierie qui consiste aux personnes à fertiliser les points de vue différents, justement. Et ça, c'est un métier. Et je sais que des gens comme Loïc Blondiot forment des master 2 dans ce métier-là. Imaginez le maire d'un village, 300 habitants, le gars, il n'est pas formé au débat public. Après, il y a le discernement sur nos propres pratiques. Il y a le constat du fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Les limites de la démocratie électorale, comme si un bulletin de vote, une fois tous les 5 ou 6 ans, Aller alimenter la vie démocratique, comme si la complexité se réglait en mettant notre, notre bulletin sur une personne pendant six ans. C'est quand même incroyable. Le diagnostic qu'on fait, c'est qu'il y a plein de bonnes choses qui se font, il y a des invisibles bienveillants, euh, et, et on n'arrive pas, d'une part, à le verbaliser euh, et, et à le mettre en synergie. Je pense que c'est une, une réflexion partagée en équipe sur euh, comment euh, passer d'une démocratie providentielle à une démocratie construction. Comment on peut faire émerger ce potentiel citoyen qui existe en chacun d'entre nous. C'est ça le positif, c'est faire en sorte de, que sur toutes les décisions à prendre, sur tous les actes à poser, on puisse donner le meilleur de soi-même pour construire du commun. Je parle de démocratie construction plutôt que participative, parce que je trouve que c'est plus fort, c'est plus inclusif. C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas d'un côté la démocratie-participation et on donne un os à ranger à quelques habitants pour, décider, pour même pas pour décider, pour réfléchir, et puis les élus restent à la décision. La démocratie-construction, c'est que il y a un continuum entre la démocratie de, de réflexion, de concertation et la démocratie de décision. Au-delà du monde associatif, il faut créer les conditions de, de l'engagement citoyen, de faire en sorte que euh, on puisse susciter du pouvoir d'agir citoyen. Donc l'idée, c'est que chaque occasion d'une prise de décision chaque occasion d'un pouvoir d'agir citoyen euh, doit, doit être euh, en fait euh, un, un moment de partage, un moment d'émergence de, euh, des possibles. Et c'est un peu ça l'état d'esprit d'abord. C'est l'état d'esprit euh, d'une équipe municipale qui considère d'ailleurs qu'il faut mettre plus de sobriété, c'est un des, des axes du pacte civique euh, dans lequel je me reconnais complètement, plus d'humilité dans le rapport au pouvoir, et parce que c'est une condition sine qua non si on veut le partager. On est dans une démocratie à la fois lente, d'aller au fond du sujet, mais aussi transformatrice. C'est ça qui me paraît important. Un autre monde est possible là où nous vivons. C'est ça mon utopie qui m'habite. Et l'utopie, en réalité, c'est quelle ville fraternelle on peut construire ensemble. Donc, euh, ces conseils participatifs, on, on les a finis plusieurs fur et à mesure. Et il y a un certain nombre de conditions de réussite pour que ça marche, et pour que ça reflète vraiment euh, une démocratie vivante, réelle, continue et eff effective. La première condition, c'est que on s'appuie sur la base démocratique la plus large possible. Pour chaque projet, par exemple, pour l'aménagement de temps d'enfants, de tous les parents d'élèves sont invités, tous les enseignants, toutes les associations. Et c'est l'acte 1 de toute séquence, c'est le débat. Et c'est à partir de là qu'on crée un conseil participatif qui est représentatif des différents collèges et des différentes ressources humaines. Donc, base démocratique la plus large possible. Deuxièmement, faisons attention à la représentativité, qu'ils ne soient pas toujours les mêmes. Et donc, sur les grands projets, on procède au tirage au sort pour qu'on ait une représentativité plus variée, plus, qui représente mieux la société qu'il y a saïmoise. Je, je porte une attention particulière sur la préparation de chaque séquence démocratique. Et je demande à l'équipe projet, qui est formée toujours d'un élu, d'un collaborateur et d'habitants engagés, réfléchissez à comment solliciter, toucher le plus de monde possible, réfléchissez à la façon dont vous allez coélaborer les propositions, est-ce que vous avez besoin de visiter d'autres endroits Est-ce que vous avez besoin de faire du benchmarking Est-ce que vous avez besoin de faire la formation Et c'est une des conditions absolument euh, indispensables, c'est-à-dire de retrouver le sens de l'éducation populaire. Au début de chaque séquence, il faut que tout le monde ait le même, sens de même niveau de compréhension des enjeux et le même sens des mots. Ça, c'est très important. Si on ne part pas, si on ne consacre pas un temps, une ou deux séances à cette question-là, on n'avance pas. Donc, c'est la troisième condition de réussite, c'est retrouver le sens de l'éducation populaire, c'est-à-dire de partager les enjeux ensemble, de comprendre, de donner du sens à ce qu'on fait. Les deux, deux, trois autres conditions de réussite des conseils participatifs, c'est d'une part, c'est l'idée que le maire, il ne peut pas être à l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas être dans la commande politique d'un projet à mettre en œuvre euh, et dans la décision. Et qu'en plus, on n'est pas des on n'est pas formé à animer le débat public. Et dans un des bouquins collectifs que nous avons co-construit en 2013, qui s'appelle « Faire renaître la démocratie », j'avais fait la proposition que dans chaque bassin de vie, auprès des élus intercommunaux ou communaux, on ait des ingénieurs du débat public qui puissent animer le débat public, qui puissent éviter à ce que celui qui gueule le plus fort prenne le pouvoir, qui puissent travailler sur le consentement progressif, sur la sociocratie par exemple. C'est un vrai métier aujourd'hui. La dernière chose importante, et là ça touche à l'honneur du politique et au courage politique. C'est de quoi on va parler pour chaque séquence Quel est le périmètre démocratique Qu'est-ce qui est négociable Qu'est-ce qui ne l'est pas Et dans, en réalité, c'est le départ du débat initial, c'est-à-dire, au fond, qu le, quelles sont les règles qui sont posées Quel est le cadre dans lequel on peut s'inscrire Cadre budgétaire, parce que il y, y a des limites dans, dans, dans tout. Cadre budgétaire, cadre juridique, cadre réglementaire. Et donc, il faut bien préciser le périmètre. Si on ne le fait pas, Quitte à le dé en débattre et à changer d'avis. Euh, mais si on ne le fait pas, on crée de la frustration. Ça, c'est conseil participatif, c'est très important. Je termine euh, les propos pour vous dire que tout ça, c'est fait pour mieux décider ensemble. En 2015, je obser j'ai observé que souvent, ceux qui participent, c'est souvent les mêmes, ce qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes. Et donc, comment susciter plus d'intérêt pour les gens Et donc, on a fait le pari de faire des propositions pour que les gens puissent faire ensemble, Et pas seulement décider, faire ensemble. Et on a fait le tour de la ville aussi, avec des citoyens engagés, qu'on appellera les agoracteurs à Guinnessheim, des collaborateurs, des élus. Et on a fait le tour de la ville pour permettre aux gens de s'engager sur des projets qui seraient portés dans le cadre du pouvoir d'agir citoyen. Donc là, au contraire, les rencontres en quartier, c'est d'ailleurs d'accueillir les gens de manière conviviale, avec un pot. Ensuite, c'est les mettre en situation, en atelier, de voir qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'il y a bien dans la ville aussi Donc c'est de remplir d'une part les cahiers de doléances, c'est bien dans la continuité, l'esprit de la révolution, ça ne va pas dans ma rue, dans, ma, dans mon quartier, dans ma ville. Il faut que les gens puissent le verbaliser, le dire, même s'il y a une colère, et puis ensuite ne pas dire « attendez, le maire, il va régler les problèmes ». Il y a plein de sujets qui sont l'objet d'une coproduction dans les, dans les réponses à apporter. Puis la deuxième partie de la soirée, c'est il y a tellement de bienveillance qui est, qui est, qui est invisible, euh, qu'il faut peut-être verbaliser, dont on peut témoigner, pour remplir le cahier de bienveillance. En d'autres termes. Comment sortir d'une forme de sinistrose, où les gens, à force qu'on les rabâche euh, le, le, le monde qui va s'écrouler, eh bien de dire ben « non, le monde il est là, il est ici maintenant et c'est vous, c'est vous, c'est dans vos actes, c'est dans l'anonymat, dans, dans, dans l'arrière-garde de, de, tel, de tel équipement, c'est dans la relation avec votre voisin, c'est le temps que vous donnez à accompagner euh, quelqu'un à l'hôpital. » C'est le fait d'être engagé dans notre association. Il y a tellement de bienveillance. Mais Bien, valorisons, il y, a, il y a ce positif qui existe, ces énergies positives, il faut les valoriser. L'idée d'un lieu dédié à la citoyenneté. C'est la maison de la citoyenneté qu'on a construite en 2006. C'est la maison euh, autant des citoyens que des élus. C'est la maison de toutes les ressources humaines, de sens, d'intelligence, d'expertise. C'est le, le lieu des trois fonctions de la démocratie, celle du débat, de l'élaboration collective, de la décision. C'est aussi le lieu, et j'aime le rappeler ici, qui essaie de fertiliser trois cultures qui sont, qui sont en nous, qui existent entre nous, qui, qui traversent la société française, qui sont chacune importantes, mais à force de les spécialiser, elles s'annihilent, se, se, elles se combattent, elles s'ignorent. Et ces trois cultures, c'est d'une part la culture de l'utopie, elle est tellement importante, la culture d'une vision, du projet, de ce qui est à advenir dans notre société. C'est vrai pour le, le, le destin personnel et c'est vrai pour le destin collectif. On a une autre culture qui est très importante et qui est essentielle c'est d'être capable de s'indigner, la culture de l'indignation, de la résistance, du contre-pouvoir, de la critique. Culture très importante. Une troisième culture qui est celle de l'engagement, de la régulation, de l'acceptation du principe de réalité. L'idée, cette maison et citoyenneté, c'est quand même pas seulement un mur, c'est pas seulement un bâtiment. Euh, ces trois cultures, on emprunte euh, le parvis Jean Moulin qui représente la résistance, on traverse l'espace Jean Jaurès qui représente l'utopie pour arriver à l'agora Pierre Mendès france qui représente cette culture de la régulation. Donc cette agora qui a été construite pour que le débat puisse se faire dans les meilleures conditions. On a, on a mis de l'argent pour que les gens puissent être accueillis chez eux, dans leur maison de citoyenneté, pour délibérer, pour élaborer ensemble et ensuite pour décider lorsqu'il s'agit du conseil municipal. On a mis en place un certain nombre d'outils, notamment le plus important et qui a précédé un peu, qui a lancé un peu les budgets participatifs, c'est le fonds d'initiative citoyenne. C'est l'idée de dire que chaque fois que vous en vous réunissez pour travailler sur des sujets d'intérêt général, par exemple de coopération avec l'Afrique ou localement, eh bien, on a un budget qui correspond aujourd'hui à 5% du budget d'investissement et aussi à du fonctionnement. La charte du renouveau démocratique qu'on a votée au conseil municipal qui consiste à dire qu'il faut désormais pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections que pour les élections, qu'il faut associer les citoyens au processus de décision, qu'il faut tenter de fertiliser les points de vue différents, qu'il faut soutenir, susciter le pouvoir d'agir et surtout qu'il faut être dans une éthique de la discussion. comment réinventer, comment être copropriétaire de l'intérêt général, comment être coproducteur des décisions publiques. Donc on est dans cette sorte d'écosystème, à partir d'un état d'esprit qu'on veut partager, c'est-à-dire plus d'humilité dans le rapport au pouvoir, par exemple on fait plus d'inauguration, on fait des temps d'appropriation par les citoyens eux-mêmes, euh, moi je fais plus les vœux du maire avec devant mille habitants, mais plutôt les vœux de Kingersheim. Les gens se souhaitent la bonne année dans une ambiance conviviale, plus sobre, plus simple. Par exemple, nous tenons beaucoup à ce qu'il euh, y ait de la justice dans ce qu'on fait. Et pour euh, notamment recruter euh, euh, du personnel enfin les, les, parmi les jeunes candidats, lycéens et étudiants de la commune pour remplacer le personnel technique de la ville, on procède à un tirage au sort à la maison de la citoyenneté. Donc il euh, y a un état d'esprit, ce que j'appelle une forme de légitimité par le symbole. une capacité, dès lors que les règles sont posées, de pouvoir débattre sereinement les uns avec les autres, de considérer les semblables à la fois différents et semblables, de voir comment la parole publique peut être portée par des gens différents mais qui sont dans l'écoute. Donc mon rapport d'étonnement, c'est qu'il y a un potentiel incroyable mais qu'il nous faut encore susciter. On est en train de faire le bilan. On s'est rendu compte que 300 personnes sont inscrites, c'est peu par rapport à 13 000 habitants, et donc il faut aller plus loin. Et là, la prochaine étape, c'est euh, les rencontres en quartier, qui n'ont rien à voir avec les réunions de quartier, euh, où on met en scène le maire magicien, fournisseur et les habitants euh, clients, et qui euh, finalement se réduit à poser des questions sur les crottes de chiens, les, les problèmes de voisinage, etc. En gros, statistiquement, c'est une personne sur six qui accepte de participer dans la durée. C'est les, les freins euh, qu'on rencontre. C'est vraiment, C'est la raison pour laquelle il faut vraiment réfléchir. Quels sont les freins C'est le temps, la disponibilité. C'est l'autocensure, je ne suis pas capable d'eux. C'est euh, l'idée, bah, le maire, je lui ai fait confiance, la délégation de pouvoir, c'est à lui de trouver la solution. Que Les gens viennent avec la culture de l'utopie, voire de l'indignation, et rarement avec l'idée du principe de réalité. C'est que Le principe de réalité, c'est qu'on a des moyens limités, on a des, des, une jurisprudence, on a tout cela à prendre en compte. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis même en train de dire, avec beaucoup de modestie, qu'on est au début de quelque chose. Et qu'on rame à contre-courant. On rame à contre-courant contre de, de ce fondamentalisme marchand, euh, de la marchandisation des consciences, du de, de système euh, ultra-libéral qui fait que l'économie est reine, que l'argent est roi, et que face à ça, on a quand même on a des, des, des effets de résistance terribles. l'état d'esprit, c'est surtout pas d'être dans des certitudes, mais d'être de tout le temps se remettre en cause, et de tout le temps reposer les questions qui fassent dynamiser l'écosystème. Je suis en responsabilité depuis 1989, le premier mandat a été fait pour faire des choses, pour bouger la ville, et à partir de 1995, j'ai pris conscience de la nécessité d'associer davantage les citoyens, donc à partir de 1995, 2018, vous voyez, c'est... Euh, c'est presque 30 ans de, de réflexion sur le terrain, d'engagement euh, et, euh, et de disponibilité, euh, et un état d'esprit en fait de, de partage avec les habitants. Si euh, on n'a pas cette utopie, si on n'a pas ce courage politique de dire que c'est là, ici et maintenant, dans nos communes, que les choses vont bouger et vont se lever, euh, qui va le changer. Donc je crois à la fois à la dimension internationale d'une gouvernance mondiale qu'il faudra bien un jour inventer, regarder la question des migrations, etc., et en même temps au local. Et je crois que c'est cette double approche, à la fois locale et universelle, qu'il faut prendre en compte.